Bonjour, je m'appelle Eli. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une courte présentation de la plateforme de Bidroll et de vous montrer ce que ça peut apporter à votre activité. La première fois que vous vous connectez à la plateforme, vous avez cette vidéo. C'est une vidéo qui vous permet de, de, de voir les possibilités de la plateforme, sauf que c'est en anglais, donc c'est pourquoi nous avons créé une une formation pour vous aider à apprivoiser la plateforme ce n'est pas compliqué de faire mais la première chose que vous pouvez faire pour changer la langue en, en français c'est d'aller sur c'est de cliquer dans le coin et de changer la langue ici qui est en, en anglais là qui c'est marqué anglais vous cliquez dessus hein, et vous changez vous le mettez en français donc en français on va chercher on va garder français et on descend en bas on valide on fait save et normalement ça doit être changé en français. Donc on attend que euh, ça se charge. Ok. Donc là, c'est changé en français. D'accord Et la vidéo, là, vous pouvez le passer. Hein? Vous pouvez passer la vidéo. Et on montre assez rapidement ce que vous pouvez avoir avec cette plateforme. Donc ici aussi, euh, vous avez un guide. Hein? C'est pour vous guider. Donc on va... On va laisser tomber. Et vous avez pas mal d'outils dans cette, sur cette plateforme, qui vont vous permettre de développer euh, votre, votre activité sur Internet. Donc il y a des, ici on est, sur ce compte on est sur la version euh, gratuite, on est sur un compte gratuit. Donc il y a, euh, il ya pas mal de, d'outils qui sont quand même débloqués que vous pouvez utiliser déjà avec le compte gratuit. Euh, et après si vous voulez voulez, vous pouvez passer sur une version une version payante. Tout dépend de ce que vous avez, euh, vous avez envie de faire. Par exemple, si vous voulez vendre des cours en ligne, vous avez un outil qui vous permet de créer euh, de créer. De créer euh, votre cours en ligne. Si vous voulez installer un chatbot, par exemple, vous avez un outil qui vous permet de faire ça. Si vous voulez faire programmer des posts sur, sur Facebook, vous avez la possibilité de le faire. Euh, il y a pas mal d'outils que vous pouvez utiliser sur, euh, sur sur sur cette plateforme. Et je, si vous voulez créer votre site internet ou votre tunnel de vente pour vendre des produits en ligne, euh, vous avez la possibilité également d'utiliser cette plateforme. Cette plateforme vous permet de faire toutes ces choses là. Et nous avons, si vous voulez en savoir un peu plus sur, sur, sur, sur cette plateforme, nous avons créé une formation gratuite pour vous aider à apprivoiser, comme je viens de le dire, étape par étape, tous les outils, en tout cas la majorité des outils euh, de cette plateforme. Cette formation gratuite, elle est, mise en, en, elle, est, elle est mise à jour assez régulièrement pour vous permettre euh, de, de tirer le meilleur de cette plateforme. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager et si vous voulez vous inscrire à notre formation gratuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton en bas. Merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo.